Et qui derrière mon casque. Avec Winnie l'ourson. Partons en expédition. Partons avec Winnie l'ourson. T'as peur? Allez, on a la pause. Ça va Domi, t'as pas peur Ça va aller Oh t'as eu peur T'as vu un peu la jolie combi rouge et jaune de Domi de hein voilà. Tu restes bien jambes tendues, c'est parfait Descends un peu plus les fesses... Super Écarte un peu plus les jambes... Voilà, comme ça Exactement Ouais, on va pas autant, vas-y, descends. Eh, mais tu chantais, c'était beau Là, il part, il ne te prévient même plus. Marchons Avec Winnie l'ourson Marchons Avec l'expédition ça va Yuyang yes. en même temps c'est dans ma direction, c'est pas vers le vide Allez vas-y les bêtes Et tu vas les avoir forcément Allez vas-y Allez tout droit là, vite Et tes bottes elles sont plus hautes que les miennes Mais en plus regarde elle a même pas les pieds mouillés Pas <rire> enfin, la si peut-être un peu Bah non même pas je fais ça ça Vous allez dans le siphon Allez allez. Bon bah cette fois-ci on le passera pas! Euh, non. Ah, allez yo yo! Non, un non, petit non, effort! Eh bah, ouais, non! Moi je suis trop gros! Ça va faire monter le niveau d'eau, il y aura plus de place pour respirer! Euh, non mais là il y a déjà plus de place! Il a déjà plus de place! En fait! Fais gaffe à hein, Rachel! Ouais, puisqu'il pas Roland, hein. il fait des trucs un peu bêtes des hein. fois! Euh Winnie La plaquette à Roro Si tu veux par redescendre Non c'est la plaquette du club. Euh... Non si de surveille hein